Nous sommes le 11 février, donc euh, une fois n'est pas coutume, on va commencer par le suivi des endives. Donc, Pour rappel, j'ai planté mes racines de whitlof vers le 13 ou 14 décembre. Donc ça fait pratiquement deux mois en fait, Donc, c'est un petit peu plus long que ce que, que ça devrait être. Euh, pour une raison assez simple, la température que, que j'ai dans mon garage est beaucoup plus basse que la température qu'il faudrait pour forcer les endives. Donc, le délai normalement est à peu près de 5 à 6 semaines, je crois, pour obtenir une récolte. Et le problème, en fait, c'est que la température que j'obtiens dans mon garage tournait aux alentours de 10 degrés, alors qu'il faudrait 14 degrés pour forcer correctement les endives. Donc, ce qui explique le décalage de plusieurs semaines. Mais bon, l'important, c'est de pouvoir les obtenir. Comme vous voyez, bah, c'est pas trop mal, en fait, pour ma deuxième tentative. Donc, je me suis aperçu que certaines étaient un peu trop serrées. Euh, donc, ça avait tendance un peu à moisir. Donc, j'ai retiré les feuilles qui étaient malades. Et ce soir, euh, ben, ça va être salade d'endives. Donc, en salade, moi j'adore ça. Bon, là, en plus, j'en ai pas trop, donc euh, ça va pas durer longtemps. Par rapport à la façon dont j'ai cultivé mes endives, je m'aperçois en fait que d'utiliser une grande poubelle comme ça, c'est pas évident. Parce que c'est assez encombrant. Donc je pense à Silvio qui fait ça dans des pots de fleurs, donc je trouve que c'est vraiment une bonne solution. J'avais vu ça aussi dans des seaux en plastique, c'est quand même assez compact, facile à bouger, à ranger. Je pense que ça sera bien plus pratique qu'une grosse poubelle comme ça. Suivi de, des boutures de tomates que j'ai faites euh, fin novembre. Donc vous voyez, ça continue de pousser. J'en ai un qui fait à peu près euh, allez, 20 cm et l'autre il doit faire... Euh, dans les 50 cm pratiquement. Donc euh, vous voyez, ça continue de pousser et les tomates euh, se sont développées, donc elles ont grossi encore un petit peu. J'en ai peut-être encore une ou deux qui vont se former là, je ne sais pas. Et j'ai encore des fleurs, donc là je les ai secouées euh, un petit peu pour essayer de, de les féconder, on va voir. On va voir ce que ça donne. C'est plutôt sympa de faire pousser les tomates en l'intérieur, a côté, donc ça c'est mes trois plants de coqueret du Pérou. Donc j'en ai attaché deux, euh, le troisième il faudra que je le fasse parce que là il commence un peu à, à bouger. Donc euh, bah, le coqueret du Pérou, ça, ça pousse plutôt bien aussi, hein. C'est pas les, les feuilles euh, les feuilles sont assez jolies. Même si j'ai récupéré les graines, euh, je devrais pouvoir repartir de ces plants-là, donc euh, c'est donc toujours, euh, toujours intéressant. Le gros avantage de faire des boutures de tomates et de coquerées du Pérou, comme ça, avant l'hiver, c'est de se retrouver avec des plants qui sont déjà bien avancés, et qui vont pouvoir repartir plus fort en début de saison. L'inconvénient que je vois à cette culture, en tout cas cette année, c'est d'avoir utilisé de la terre végétale pour les faire pousser. Je me retrouve avec pas mal de pucerons que je suis obligé de traiter au savon noir, dans lequel je fais euh, macérer euh, de l'ail et même euh, malgré cette, euh, ce traitement, euh, ça revient assez régulièrement même si j'arrive à, à canaliser un petit peu euh, leur développement je, je n'arrive pas à m'en débarrasser complètement donc euh, c'est vrai que c'est quand même euh, assez gênant c'est pourquoi euh, pour mes prochaines euh, boutures euh, je n'utiliserai plus de la terre végétale mais euh, du terreau stérile euh, enrichi euh, qui, qui lui euh, évitera ce genre de, de problème. Alors autre chose euh, que je teste cette année, c'est les patates douces. Donc euh, je me suis acheté euh, deux patates douces dans lesquelles euh, j'ai planté euh, des pics. Alors euh, j'avais utilisé des cure-dents, euh, comme beaucoup euh, de personnes le préconisent. Le problème c'est qu'avec ce type de patates douces qui sont vraiment très grosses et très lourdes, euh, les, les, les cure-dents se cassent assez facilement. Donc moi, je vous recommande plutôt d'utiliser des pics à barbecue. Euh, c'est beaucoup plus solide, beaucoup plus épais. Et là, il n'y a pas de problème, ça, ça ne casse pas, ça, ça tient vraiment très bien. Donc là, ce que j'ai remarqué, c'est que sur... Alors, je ne sais plus quand je les ai fait, Je crois que je les ai mis en place il y a à peu près une semaine. Et vous voyez, on a... Donc euh, des racines là qui commencent à se développer, on voit que ça sort là. Alors sur l'autre bien sûr on ne voit pas, j'avais pas d'autres récipients transparents, mais bon peu importe, j'ai pris un pot euh, dans lequel j'ai mis de l'eau, il n'y a pas de souci, euh, ça marchera aussi bien, c'est juste que je ne verrai pas à travers. Donc euh, voilà, maintenant reste plus qu'à voir la suite. Donc euh, un petit clin d'œil à Olivier. Et à William, euh, j'avais vu euh, en fait qu'eux aussi faisaient ça. Euh, Black en fait aussi, donc euh, on va pouvoir tester ça cette année. Donc euh, suite au conseil de mode, j'ai décidé de me lancer dans les semis de Chaux de Bruxelles. Donc euh, j'avais acheté euh, cet appareil, qui permet de fabriquer des mini mottes Donc ça faisait un moment que je l'avais et j'avais jamais testé. Alors euh, bon, c'est pas mal, mais euh, la qualité est pas forcément super. Le métal a, a tendance à se tordre. Le, la partie plastique n'est pas euh, collée euh, à la partie métal. Euh, bon, euh, j'ai quand même réussi à former des mini mottes en passant préalablement euh, mon terreau que j'ai ensuite humidifié pour avoir une consistance euh, assez intéressante euh, pour être travaillé. Donc euh, voilà, j'ai réussi à faire euh, tant bien que mal des mini mottes Bon, elles ne sont pas parfaites. Il y a une petite partie euh, évidée au milieu euh, qui permet d'insérer la graine. Donc on peut mettre 28 mini-motes. Euh, dans, une, euh, dans une mini serre comme ça et j'en ai fait deux alors euh, j'ai commencé à insérer quelques graines vous voyez euh, des graines de choux de Bruxelles euh, petit clin d'œil à Patrick de mon bio potager donc tu vois j'ai acheté euh, mon semoir donc de précision alors euh, bon c'est un petit peu déroutant au début euh, mais ça marche plutôt pas mal je trouve donc euh, vous voyez j'ai mis mes graines dans la boîte qui était fournie avec euh, donc j'ai différentes petites euh, aiguilles en fait euh, qui permettent de faire passer l'air et de bloquer la, la graine donc là j'ai mis la, la plus grosse que j'avais euh, comme les graines sont quand même assez assez grosses et donc euh, voilà vous voyez il suffit de presser ensuite on se positionne alors il faut réussir à en isoler une voilà donc là on voit que la graine est au bout euh, il suffit ensuite de poser dans le trou tac et voilà donc c'est quand même assez précis, surtout quand on fait de la grosse quantité comme ça. Euh, pour mes tomates, comme je vais faire que deux ou trois graines, je suis pas sûr que j'utiliserai ça. Bien je l'ai fait tomber, c'est pas grave, je peux la, la récupérer. Donc tac, voilà. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Hein. C'est quand même plus précis que ce que j'avais avant. Tac. Donc une graine. Il faut essayer de pas trembler bien sûr. Alors il faut que j'essaie je, de positionner l'appareil au même endroit que, que là où je travaille. Voilà, c'est quand même assez précis. Hein. Bon, je ne vais pas tous vous les faire, vous avez compris le principe. Tac. Tac. Voilà, donc je vais continuer, je vais remplir les 24mm et puis on va voir ce que ça donne. Donc là, comme vous voyez, les graines sont vraiment très petites. Donc ça va être un petit peu plus délicat à attraper. Donc j'ai changé l'aiguille. Et donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, tac, voilà. Donc on arrive bien à attraper la, la graine, même si elle est petite. Tac, voilà. Donc là, ça, ça marche. Donc, comme la graine est plus claire, on, on la voit mieux. Donc euh, bah, je vais faire ça sur le deuxième bac, donc je vais faire euh, des choux de bruxelles à gauche qui sont déjà faits et des céleri rave sur la droite. Donc c'était un petit peu délicat au début d'utiliser le semoir de précision. Euh, pour la deuxième barquette, j'ai trouvé ça beaucoup plus facile. Euh, C'est au final pas si compliqué que ça, il faut simplement utiliser la bonne épingle et prendre son temps. Enfin ça devient vite un, un jeu d'enfant en fait ce semoir, donc euh, je le recommande et euh, je remercie euh, Patrick de m'avoir fait connaître ça. Donc, euh, alors, ce que j'ai semé, euh, ce sont des choux de Bruxelles, Long Island, et euh, des céleri-rave monarque. Donc, maintenant, la partie la plus délicate va consister à remplir en fait les petites cavités qui se trouvent dans les mini-mottes. Donc, comme j'en ai jamais fait, euh, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Pourquoi est-ce que j'ai fait ces mini-mottes J'avais acheté un lot de deux press-mottes, et euh, dans le deuxième press mottes donc qui euh, qui fait moins de mottes, mais par contre euh, qui euh, à la possibilité de créer des cavités de la taille de la mini-motte il suffit ensuite d'insérer en fait, la mini-motte à l'intérieur de la motte qui sera euh, ainsi constituée donc euh, je trouvais ça sympa donc on va voir si c'était vraiment euh, une bonne idée donc euh, comme je vous dis j'ai jamais utilisé ça donc je ne sais pas du tout ce que ça donne euh, j'ai arrosé mes mini-mottes en prenant soin bien sûr de ne pas détruire complètement la, la motte donc euh, bon il y a un peu d'eau qui est partie à côté mais ce c'est pas très gênant puisque de toute façon, ça va contribuer à générer l'humidité à l'intérieur de la mini-serre. Donc j'ai fait la même chose à côté. Pour mettre la graine dans la mini et la recouvrir. en fait, je les ai prises une par une. J'ai recouvert la cavité de terreau que j'avais préalablement passé au tamis, pour être sûr que ça n'entrave pas la graine. Donc euh, voilà, maintenant il reste plus qu'à voir euh, ce que ça va donner. Je trouve que le résultat est pas si mal pour une première fois. Euh, bon, maintenant ça prend quand même un petit peu de temps. Euh, donc à voir si c'est euh, réellement aussi intéressant euh, que d'utiliser euh, des cellules qui sont déjà préformées et qui restent simplement à, à, à remplir de, de terreau. Alors peut-être que sur des quantités assez importantes, les mini Peuvent avoir leur utilité mais sur des quantités limitées je pense qu'il vaut mieux se rabattre sur des cellules qui permettront de d'économiser le temps que j'ai passé à la, à la conception des mini mottes on va terminer par les poivrons et les piments donc euh, voilà un petit point sur euh, où en sont euh, mes différents semis donc voilà donc, euh, alors ils, ils sont tous de tailles différentes euh, puisque en fait euh, j'ai fait euh, mes semis au moins en 3 ou 4 fois je crois. Je n'ai pas réussi à, à obtenir des bons résultats euh, à la germination. Mais euh, je pense que ça vient euh, du fait que la pièce euh, dans laquelle euh, je les ai, ai positionnés au départ n'était pas assez chaude. Mes derniers semis étaient beaucoup plus rapides à, à germer euh, avec euh, plus de chaleur. Donc il faut vraiment beaucoup de chaleur, il faut au moins dans les 24 degrés pour avoir vraiment quelque chose de correct au niveau germination. Donc je vous, vraiment, je vous recommande de positionner vos semis vraiment sur le haut du buffet ou sur un meuble le plus en hauteur possible. Dans la pièce la plus chaude de la maison, moi ce n'est pas ce que j'ai fait au départ. Et je m'aperçois que ça m'a posé problème pour la germination. Donc pour les tomates que je vais commencer en mars, euh, je ferai beaucoup plus attention à ça. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire pour vous tenir informé de la sortie de mes dernières vidéos.